Alors, Katia, la question s'adresse à toi, toi qui, qui le connais un petit peu quand même, que penses-tu de Timothée Lequel J'en ai deux. Le mien. Le... Ah, le tien, d'accord. Bon, écoute, moi, j'ai ne... bon, appris qu'il avait eu un caractère difficile à une certaine époque, mais moi, je ne l'ai jamais connu comme ça. Alors, je, je pense, moi, je trouve que Timothée est un petit garçon très intelligent. Il est très, très ouvert à la culture, à apprendre les choses. Et puis, surtout, bravo aux parents qui ont une séparation qui est vraiment réussie. Vous avez géré ça très, très intelligemment. Tu es un petit garçon, je pense, très équilibré, bien équilibré. Une forme d'éducation basée sur le respect et sur une certaine bienveillance. En m'interrogeant sur ce qui peut nous couper de notre bienveillance naturelle, j'ai identifié certaines façons de parler, je parle alors de « communication qui coupe de la vie », c'est entre guillemets, ou de « communication aliénante », entre guillemets aussi. Les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Toujours, jamais, tu es nul, tu m'énerves, tu, tu, tu, c'est de ta faute, j'ai raison. Se comporter en chacal, c'est mettre des étiquettes sur les gens, interpréter les propos des autres, avoir des a priori, des préjugés avoir des croyances qui limitent sa pensée, être dans la critique, le reproche, juger les autres et alimenter la colère. Le langage chacal est souvent basé sur la peur. Le chacal peut aussi se juger lui-même et alimenter la culpabilité, la honte, la dévalorisation. Certains disent qu'au fond, le chacal ne s'aime pas et n'aime pas les autres, d'après Marshall B. Rosenberg. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Un chacal peut rendre une girafe complètement dingue. Il arrive parfois que, malgré tout, une girafe aime un chacal. D'après Jonathan Ryder, Bravo. La girafe est le symbole de la CNV, communication non-violente, fondée par Marshall B. Rosenberg. Des oreilles tournées vers l'extérieur. Un regard qui voit loin. Un des cœurs les plus puissants parmi les mammifères. Le langage girafe est le langage du cœur. La girafe prend le risque de montrer sa vulnérabilité et de partager ses rêves. La girafe écoute et exprime ses sentiments. Fait des demandes et donne de l'empathie. Elle sait s'affirmer et elle le, le fait, fait avec, avec honnêteté. honnêteté. Merci infiniment.